Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment parasiter la croissance de ses concurrents à travers des campagnes search sur Google Ads afin de mettre en avant nos avantages comparatifs. Alors J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais je vous rappelle qu'une campagne search définit l'ensemble des résultats sponsorisés que vous allez trouver lorsque vous allez taper euh, une requête sur votre moteur de recherche, donc le moteur de charge Google. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir qu'on a quatre annonces qui, sont, qui apparaissent sur mon écran une fois que je tape le mot déménagement. Maintenant que les fondamentaux sont posés, voire même rappelés, euh, il faudrait qu également que vous gardiez en tête que l'une des clés du succès sur Google Ads, c'est de disposer d'un compte très bien structuré. Et donc, au sein d'une campagne Search, il faut penser à créer plusieurs campagnes en fonction des cibles et mm, du type de requête que vous allez chercher à capter. Donc là, en prenant la, la place d'un responsable acquisition chez l'équipementier ASICS, j'ai imaginé ces cinq types de campagnes c'est strictement personnel et euh, chacun peut challenger cette liste. Donc on aurait en search, en campagne search, on ne hein, parle pas du, du Google Shopping, de ce qu'on fait sur, en display ou de ce qu'on fait en YouTube. Hein. Donc en search, on pourrait imaginer une campagne un peu cœur de métier qui va s'adresser au bottom of the funnel de vente, donc c'est-à-dire aux prospects très intentionnistes, très matures, avec des requêtes très précises hein, qui peuvent rediriger vers une page produit. Euh, donc on irait acheter le type de mots clés euh, basket femme taille 40. Une requête plus lifestyle plus euh, peut-être branding image de marque. Euh, donc j'appelais campagne euh, requête générique où on irait acheter des mots clés type euh, chaussures sport. Une et c'est ce qui nous intéresse. Une campagne de type concurrence, où là, on irait acheter les mots-clés ben, des produits directement concurrents aux nôtres. La Nike Pegasus, la Adidas Running. Ensuite, une campagne branding, où on irait acheter ben, notre propre produit, notre propre nom, notre propre marque. Et enfin, une campagne en Dynamic Search Advertising, pour se positionner sur la longue traîne. Donc, qui peut faire sens si on a un site assez étoffé, avec un large catalogue, et... Pensez-y en prenant le soin de bien placer l'ensemble des mots-clés qu'on irait acheter dans les précédentes campagnes en mots-clés négatifs, c'est-à-dire qu'on les exclurait de telle sorte à ne pas enchérir sur le même mot-clé avec deux de nos campagnes. Hein? On ne va pas se mettre des battants dans le roux. donc Ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est ce qu'on va lancer ensemble, D'ailleurs, une campagne de type concurrence pour aller se positionner sur les requêtes de nos concurrents et être visible dessus. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en avant un avantage concurrentiel que l'on dispose et que n'a pas notre concurrent sur lequel on va se positionner. Donc là, j'ai pris l'exemple de, des concurrents de Auto Escape, donc qui est une, une agence de location de voitures, et on voit arriver en second. BSP Auto qui met en avant un avantage concurrentiel réservé sans payer alors que Auto Escape, bien qu'ils sont plutôt low cost avec eux vous êtes obligé de payer dès la réservation il faut bien avoir conscience que les campagnes concurrence elles sont puissantes pour les challengers et que je vais vous donner une règle qui s'applique à tous les coups, le meilleur moyen quand on est personne de faire de la croissance et eh bien c'est de chercher à faire de la croissance sur le dos du leader, sur le dos d'un gros mastodonte. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille ensemble euh, ben, lancer une première campagne de type concurrence. Donc on va se mettre pour cela dans la peau ben, d'une salle de sport, une salle de sport qui se trouve dans l'héros. Et on va voir comment on pourrait imaginer, euh, essayer d'aller capter un trafic qualifié sur les concurrents leaders du secteur. Donc, premièrement, j'ai effectué un travail au préalable en euh, allant sourcer l'ensemble des concurrents du marché. Ensuite, ce que vous pouvez faire et qui s'applique à vous, c'est utiliser l'outil que propose Google pour un peu avoir un panorama de l'environnement concurrentiel. Donc on va sur le keyword, le keyword planner, excusez-moi. Alors, je vous l'ai dit, hein, il s'agissait euh, d'une salle de sport qui se trouve en région Montpellier-Rennes. Donc, je vais indiquer les mots-clés des concurrents. Surtout, ne décochez pas cette option et peut-être préciser euh, la géolocalisation qui vous intéresse, qui vous concerne. Euh, dans mon cas, montpellier que sur un marché local. J'enregistre ensuite et je demande d'obtenir les résultats. Alors pensez que pour avoir une précision et des résultats un peu avec des niveaux de granularité assez précis, il faut au préalable avoir déjà dépensé sur son compte de l'argent Google Ads. Je clique ensuite sur télécharger les idées de mots clés et on va aller vérifier ensemble et jouer avec le document Excel qui vient d'être imprimé. Donc, on va le mettre en forme ensemble. Donc, si nous intéresse, cette ligne 3. On va commencer à la filtrer. Et on va faire... On va les trier sur la colonne sur la colonne C hein, où on a les, la moyenne de requêtes par mois. Donc oui, on a bien Reader sortez par OK On va faire du plus fort au plus faible, hein, dans l'ordre décroissant. Donc j'interprète avec vous les résultats. On a donc euh, le concurrent trainingo qui a en moyenne 1300 euh, requêtes par mois qui génère en moyenne 1300 requêtes par mois. On a en colonne D un volume de compétition qui est jugé souvent faible et parfois moyen sur quelques requêtes. L'intensité de la compétition, hein, c'est un index qui va de 1 à 100, 100 c'est le marché ultra concurrentiel. On peut le voir, hein, on est sur un marché où il y a peu de, de requêtes et donc peu concurrentiel. On est de plus sur un marché qui n'enregistre, enfin, ça commence à être le cas rapidement en France, en région parisienne, mais en règle générale et à Montpellier, pas encore de transactions sur site. Donc, on n'a pas encore de gros dépensiers à ce niveau-là. Là, on a des indicateurs intéressants dans ces colonnes. On nous dit que pour apparaître sur la page 1 en requête numéro 3, 4, eh ben, ils font dépenser en moyenne ici 20 centimes. Et pour apparaître en top de la page, on est aussi sur le même niveau parce qu'on a peu peut-être de concurrence. Là, dans cette colonne, ensuite, est indiqué, euh, lorsqu'on a déjà cherché à se positionner sur mots-clés, euh, le pourcentage de fois, le ratio à partir duquel une de nos annonces est affichée. Ici, on a indiqué si on a déjà acheté un de ces mots-clés. Enfin, on va voir sur les 12 derniers mois le volume de requêtes que chacun des mots-clés a généré, ce qui nous permet d'avoir une notion un peu sur la dynamique du marché et des différents mots-clés. Là, pour prendre un exemple, on est sur un marché saisonnier, évidemment, où on va avoir à chaque fois au mois de janvier eh ben, un plus fort niveau de requêtes parce que c'est la nouvelle année. On est, je vous rappelle, sur le marché de sport. Donc, les gens prennent des nouvelles résolutions et cherchent à s'inscrire à ce niveau-là, à ce moment-là, dans une salle de sport. Donc, à la vue de ces mots-clés, qu'est-ce qu'on apprend on apprend que ça pourrait faire sens d'aller chercher euh, Trainingo, hein, qui est en train de s'imposer comme un des leaders de ce marché-là. On apprend également qu'on est déjà positionné sur le mot-clé Fitness Park, hein, c'est ce qui nous indique la colonne K. Mais là où j'ai peut-être envie d'aller apparaître, c'est peut-être sur ce mot-clé, parce qu'on est sur un mot-clé quand même assez long qui génère néanmoins de la visite, hein, même si honnêtement par rapport à d'autres marchés, hein, ce niveau de trafic est ridicule. J'ai tout de même envie d'aller chercher Basic Fit Vandarg puisque je vous parlais d'aller chercher un avantage concurrentiel que notre leader ne dispose pas. Et dans le cas de Basic Fit, on peut imaginer mettre en avant le service de coaching approfondi que propose notre client, alors que Basic Fit, je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des salles sans coach. Donc, on a un cas d'école à aller étudier. Rebasculons à présent sur notre Google Ads Manager. Et donc allons créer ensemble cette nouvelle campagne concurrence sur le concurrent BasicFit. L'objectif de notre campagne sera de générer des prospects puisque sur le site web sur lequel on cherchera à rediriger les internautes, on aimerait voir ces internautes remplir un formulaire de contact qui peut leur donnera accès à une séance d'essai gratuite. Donc, on est sur la génération de prospects. Je vous l'ai déjà dit, concernant le type de campagne, on est sur une campagne search, hein, du réseau de recherche. Euh, comment Google va-t-il savoir qu'une annonce a performé et a réalisé ce que l'on souhaitait réaliser Eh bien, c'est très simple. Ça pourra être traduit à partir d'un appel téléphonique qui aura duré plus d'une trentaine de secondes. Hein. On aura le choix de, de la durée pour réaliser la conversion euh, tout à l'heure. Donc On va mettre un faux numéro. Et également à travers une visite sur le site web puisque, je vous l'ai dit, nos annonces devront reconduire les visiteurs via notre site web. Alors important, un compte bien structuré doit savoir des campagnes bien nommées et très identifiables. Donc on est sur une campagne de type concurrence. Et on target cette marque. Là, je recommande de décocher Réseau Display parce que on va rester focus sur le search. Ici, on a la possibilité euh, d'indiquer nos dates de campagne au préalable hein, pour éviter une action manuelle pour euh, la couper. C'est très utile, notamment lors d'événements et de campagnes spéciales Black Friday ou spéciales... Euh, Noël, etc. On n'a pas besoin, dans notre cas, de configurer ces deux modalités. Et on va s'intéresser au ciblage, nos zones géographiques. On va plutôt être sur un niveau local. Donc là encore, je vous laisse targeter à votre guise la zone la plus pertinente pour vous. Alors notez que vous pouvez Exclure des zones, des villes euh, géographiques pour empêcher que vos annonces soient diffusées aux internautes identifiés là-bas. Et vous pouvez également taper une zone géographique et indiquer directement en cliquant sur à proximité les autres villes que vous souhaitez viser dans le secteur. C'est ce que je vais faire. Donc ensuite, je vous conseille de suivre les recommandations de Google quant à la définition euh, un peu des résidents qu'ils ont. Hein. On reste sur personnes situées dans les zones que vous ciblez ou intéressées par celles-ci. On reste sur la langue française. Puis apparaît le moment où vous allez pouvoir ajouter des audiences à votre campagne. Alors, qu'est-ce que c'est des audiences C'est ce qui vous permet d'aller enchérir, d'aller cibler différents types de visiteurs selon leur particularité. Puis survient le moment où vous allez pouvoir sélectionner différents types d'audience à votre campagne. Alors, qu'est-ce qu'une audience Une audience, c'est ce qui vous permet de traiter de manière différenciée différents types de visiteurs selon la façon dont vous allez les appréhender. Voici donc les quatre potentiels types de familles qu'il vous est possible de cibler, d'exclure également, ou sur lesquels vous allez pouvoir enchérir de façon différenciée. Google est ainsi capable de vous permettre d'aller segmenter sur des critères socio-démographiques, âge, voire aussi centre d'intérêt. Il vous est également possible, sous couvert d'une bonne configuration, d'aller appliquer des stratégies différentes pour votre audience votre audience similaire, hein, d'aller chercher du look lookalike, c'est-à-dire que Google va vous proposer d'effectuer une stratégie particulière pour les visiteurs qui ressemblent le plus à vos visiteurs ou prospects que vous aurez enregistrés en tant que conversion. Autre possibilité offerte, aller importer son fichier CSV issu de son CRM et qui contiendrait donc, en colonne, euh, les informations du numéro de portable et euh, de l'adresse email de ses clients, voire de ses prospects. Afin que Google essaie de faire matcher ces informations-là avec des profils qu'il aurait identifiés. En règle générale, euh, un fichier CSV correctement rempli, issu d'une base client, a euh, un, un niveau de matchage d'environ 40-50% avec les profils déjà identifiés par Google. Et ainsi, il vous est possible d'aller appliquer des stratégies particulières sur vos profils déjà enregistrés en base client. Enfin, comme vous le saviez certainement, il vous est possible d'aller euh, isoler une audience qui proviendrait des visites et des conversions de son site web ou de son application. Donc bien prendre conscience qu'en plus des data first party qu'on va pusher sur la régie publicitaire, Google Ads vous permet également d'enrichir vos bassins d'audience avec toutes les informations issues de l'écosystème de Google que vous pouvez retrouver ici. Et ces informations-là sont également activables lors de vos campagnes. Sur cette base, on peut... Rapidement, imaginez être en capacité de découper son audience avec d'une part nos actuels clients sur lesquels on va chercher à faire de l'upsell, de cross-sell, ou si on a un produit qui se consomme et s'achète euh, rarement, voire qu'une seule fois, ben, aller exclure nos actuels clients. On pourra également essayer d'isoler nos prospects les plus chauds avec des prospects un peu moins intentionniste. Et donc, une fois que tout cela est bien configuré, on n'a plus qu'à faire preuve d'imagination pour aller euh, pousser à chaque visiteur des messages bien personnalisés qui peuvent aider à passer à l'action. Hein, sur un ancien acheteur, on peut imaginer enchérir beaucoup plus fort sur un message de type euh, produit pouvant vous rappeler X ou pro produit pouvant vous intéresser car on sait qu'il a déjà acheter un produit qui s'achète souvent de pair avec euh, celui qu'on souhaite pousser. On peut également, euh, sur un abondant de panier et donc face à un prospect chaud, le repousser à un message différent de ce type livraison gratuite. Vous l'aurez compris, c'est en personnalisant correctement ces audiences que vous allez pouvoir administrer des campagnes les plus personnalisées possibles. Maintenant que cette parenthèse est bouclée, rebasculons sur notre ad manager. Et allons donc sélectionner des types d'audience sur notre campagne. Dans rechercher se trouvent toutes celles que j'ai déjà mobilisées au cours de précédentes campagnes sur le même compte. Hein, D'abord des données issues de, de l'écosystème Google, mais également des données first party. Et lorsque d'ailleurs on passe la souris sur l'une de ces données là, on a à chaque fois le volume de visiteurs qui est compris dedans. Hein, ça nous donne des repères. Deux possibilités concernant nos sélection d'audience. Ce que je fais le plus souvent, c'est de suivre ce que recommande Google et donc de laisser sélectionner observation, ce qui me permet d'aller pousser mon annonce sur les internantes éligibles à ces annonces et seulement ajuster mon niveau d'enchère, pour les audiences que j'aurai sélectionnées dans cette partie là euh, si vous le jugez nécessaire pertinent vous pouvez opter pour ciblage qui va ne rendre éligible que votre campagne pour les internautes donc tapant le mot clé que vous aurez sélectionné et faisant partie euh, du ciblage que vous aurez effectué donc ça peut être hein, par exemple pertinent hein, vous pouvez très bien euh, imaginons faire une pub où vous direz euh, euh, vous, félicitations vous venez d'être euh, papa ou maman selon le sexe euh, de la personne targetée. Ben, nous vous offrons une séance d'essai pour retrouver euh, votre corps qui sera soumis à, à rude épreuve pendant ces, ces, ces premiers mois de cet heureux événement. Hein, C'est un exemple qui peut faire sens par moment. Autrement, vous avez d'autres euh, idées de segmentation d'audience. En cliquant sur « voilà idées », on peut aller targeter le yoga, parce que parfois il y a des affinités entre deux, entre deux industries et ça peut être pertinent. Dans mon cas, on va rester sur quelque chose de classique en étant dans l'observation et en allant sur ce qui a déjà marché. Hein, et en resélectionnant les précédents convertis et les précédents visiteurs. Concernant le budget... On va partir sur une base de 10 euros par jour qui fait 300 euros par mois. Dans les faits, il ne faut pas s'affoler. Il se peut que certains jours, pour maximiser le chance de pouvoir réaliser une conversion, vous puissiez doubler votre montant de dépense souhaité. Mais à la fin du mois, vous retrouverez peu ou prou autour de, des 300 euros indiqués au préalable à ce moment-là. Au niveau des enchères on va demander à l'intelligence artificielle de google d'optimiser les enchères pour des conversions et si on est capable de définir un cac c'est à dire un coût euh, d'acquisition client et eh bien ça vaut le coup d'aller le notifier ici en règle générale quand on est notamment dans SaaS, on dit que un bon cac il doit être trois fois au minima inférieur à la LTV euh, d'un client. Hein? Donc, si un client me rapporte euh, au cours de sa vie 100 euros, il faudrait disposer d'un CAC inférieur à 33 euros. Dans le cas indiquant 5 euros. Donc, je suis prêt à payer jusqu'à 5 euros pour voir un internaute réserver une séance d'essai gratuite. Alors, ce n'est pas trop visible, mais pensez à faire dérouler ces paramètres avancés. Ça vous aidera notamment à euh, peut-être borner l'apparition de vos annonces. Si vous êtes sur, euh, je ne sais pas, une, des prestations de service de limousine, vous pouvez peut-être éviter que des clients vous appellent entre minuit et 6 heures du matin lorsqu'ils sont bourrés et qu'ils euh, se montent la tête entre eux. Euh, vous avez également la possibilité de choisir d'optimiser de les annonces les plus performantes. Lorsque je débute une campagne, j'aime bien les faire affacer tous de façon aléatoire, en alternance, avant de moi-même indiquer lesquels ont le mieux performé. Enfin, vous pouvez également indiquer. Enfin, vous pouvez également déployer un nouveau système. De cons... Enfin, il est également possible d'indiquer. Enfin, il est également possible de déployer un nouveau système de conversion au sein de cette campagne qui soit différent de ceux mis en place dans les autres campagnes. Ce C'était pas bon quoi. Je vais rester fidèle à ce que j'ai déjà paramétré. Et si vous êtes intéressé par une vidéo expliquant comment configurer nos conversions sur Google Ads, merci de me l'indiquer dans les commentaires. Et pour finir, il vous est possible de rajouter des extensions d'annonce. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des extensions qui sont prêtes à être déployées. et Que ce soit les extensions liens d'annexe, des extensions d'accroche, des extensions d'appel. Et il est également possible d'aller euh, créer euh, des extensions de promotion, des extensions de lieu, euh, en cas d'application, extension d'application. Voilà, à vous de décliner, mais en tout cas, pensez à rajouter un maximum d'extensions. Vous occuperez une place supplémentaire sur l'écran de votre euh, internaute et vous lui donnerez euh, plus de possibilités d'avoir un lien qui puisse davantage l'intéresser. Alors pour ma part, pour des catalogues peu étendus comme c'est le cas pour cette salle de sport et avec un volume de trafic très réduit, ben, je suis encore... Adepte du SCAG, hein, du Single euh, Keyword euh, Ad Group, c'est-à-dire que je ne vais, je ne vais placer qu'un seul mot-clé par groupe d'annonce. Donc, dans ce cas-là, on l'a dit ensemble, le mot-clé ce sera Basic Fit. Je vais l'imaginer par contre en différentes euh, variantes de correspondance. Soit la requête large modifiée, l'expression exacte. ainsi que le mot-clé exact. Et nous voilà à présent prêts à écrire enfin notre première annonce. Ce qui est sympa, c'est que on va pouvoir la prévisualiser en temps réel ici, Donc je vous rappelle le contexte, hein, on va acheter le mot-clé d'un concurrent. Donc montrant ce qui nous différencie de lui. Alors « Basic Fist un hein, « low cost ». On va arriver « cash » sur du « stop au fitness low cost ». Donc je vous recommande de mettre des majuscules au début de chaque mot pour être plus visible. Hein, vous l'aurez compris, ici on n'a que 30 caractères maximum pour écrire notre première punchline. Faites du sport avec un coach. Alors, bien sûr, tout cela, ce sont des adresses. Faites du sport avec un coach. Alors, bien sûr, tout cela, ce sont des exemples que je ne vais pas adresser, que je ne vais pas pousser. C'est juste pour vous faire cogiter sur ce qu'il est possible de faire et où sont les limites, les contraintes. Là, c'est bien également de signer l'annonce. On peut rajouter la localisation. On peut également essayer d'impacter au niveau de l'URL fictif qui sera affiché aux visiteurs ciblés. Donc là, j'imagine, pourquoi pas... Euh, promo. Il ne faut pas que ce soit non plus déceptif. Hein. Si vous n'avez pas d'offre pour la rentrée 2020, alors évitez ce type d'URL, évidemment. Vient ensuite deux blocs de description avec à chaque fois la possibilité d'écrire jusqu'à 90 caractères. Alors je vous conseille de mettre un appel à l'action. Dans ce cas-là, rejoignez nos cours de bike, pilates, cross-training, bar, combat, etc. Dans 750 mètres carrés modernes. Et en rajouter une couche sur notre séance d'essai offerte et vous voyez ce qui est prévu d'être affiché ici ce sont les extensions d'annonces que j'avais au préalable configurées. Alors je vous recommande d'écrire à chaque fois au moins trois annonces par groupe d'annonces donc on va directement aller créer notre seconde annonce. On va même changer notre formule. Alors c'est compliqué de mettre en place hein, des, des tests multivariés. Donc c'est pour ça que je préfère ne faire que rarement changer intégralement une annonce. Hein. Pour le coup on va changer la punchline qui apparaît sur la première ligne. On va mettre euh, plus de fun, moins de basique. Rejoignez méga training séance TC offerte. Et dès lors, on peut imaginer indiquer une nouvelle description. On le voit, hein, on accentue hein, sur des éléments différenciant que ne peut pas se permettre d'avoir les hard discounters du secteur. On va passer à la troisième annonce. Golas nous propose maintenant d'indiquer un certain nombre de cheats afin que lui les dispatche et les mette au format responsive pour tout un tas de visiteurs. Donc, j'en profite, hein. on n'est pas là pour être exhaustif sur toutes les possibilités et tous les angles morts à couvrir, mais je vais souhaiter vous montrer une formule qui est à votre disposition en éditant la touche crochet. Donc, voilà, là, on a la possibilité ben, d'aller chercher le mot-clé qui sera tapé par l'internet. Donc, dans notre cas, pas de souci, ça devrait être Basic Fit et. On peut choisir de mettre une majuscule en début de chaque mot. Dans les faits, il y a très peu de chances que cette annonce apparaisse parce que il faudrait pour cela que notre annonce contienne le mot-clé d'une marque. Et ça, euh, ça peut très rarement être le cas. Ça ne correspond pas d'ailleurs aux guidelines de, de Google. Donc, allez, euh, tentons le diable. Ça me permet néanmoins de vous montrer... Euh, la possibilité de réaliser ce petit annonce avec un message dynamique. Le titre sera le mot-clé, donc Basic Fit. Et si ce n'est pas Basic Fit qui apparaît, on demande de marquer un keyword de remplacement. ok on va valider mais on aurait pu décliner bien plus longtemps et imaginer d'autres variantes d'annonce. félicitations nous avons lancé ensemble une campagne sur google ads et celle ci est à présent opérationnelle n'hésitez pas à m'indiquer toutes les questions qui peuvent vous venir en tête après que on soit allé assez vite hein, sur la création et le lancement d'une campagne Google Ads. On a parlé évoqué pas mal d'éléments importants. Néanmoins, on aurait pu évoquer bon nombre d'autres astuces et d'éléments à optimiser pour performer sur Google Ads. Ce n'est pas grave, il y aura du coup d'autres vidéos. Pour être tenu au courant, vous connaissez la musique, vous connaissez le tempo. Il suffit de s'abonner et d'activer la cloche. Bonne soirée